Air Algérie, voici les prix des billets pour octobre 2021. Prévoyez-vous un voyage entre la France et l'Algérie pour le mois d'octobre 2021 On vous expose aujourd'hui les prix des billets appliqués par Air Algérie pour cette ligne. Depuis fin août dernier, le trafic aérien algérien a connu l'ajout de plusieurs vols dans le cadre de l'ouverture partielle des frontières aériennes. Dans cette optique, plus de 75% de vols ont été augmentés, par rapport à la ligne reliant la France à l'Algérie. De ce fait, si vous désirez vous déplacer entre ces deux pays durant ce mois d'octobre, on vous étale le prix des billets d'Air Algérie, ce 19 septembre 2021. Alors pour le dixième mois de l'année, la Compagnie Aérienne Nationale a décidé de programmer deux vols hebdomadaires de Paris vers Alger. Cela inclut les deux aéroports de Paris, à savoir Orly et Charles de Gaulle. S'agissant du prix, depuis Paris CDG, le billet est fixé à partir de 473,25 euros. Par ailleurs, allant de Paris Orly vers l'aéroport d'Alger à Riboumedienne, il faudra compter 470,85 euros. En outre, on mentionne également la liaison aérienne entre Paris-Orly et Oran qui est au prix de 489 euros. Tout cela en aller simple. Maintenant pour se rendre à Constantine depuis Paris-Orly toujours, sa tarification s'élève à 484 euros. Sans oublier, l'unique vol programmé entre Marseille et la capitale de l'Algérie est pour le samedi de chaque semaine. Quant à son prix, on expose 402,91 euros. C'est en tout cas selon Jalia des Aides. Revenons au vol prévu pour le mois en cours. Pour le mois de septembre, presque tous les billets ont été consommés. Par conséquent, la compagnie algérienne ainsi que les compagnies aériennes françaises ont commencé la vente pour octobre. Celle-ci concerne les vols allant de la France à l'Algérie et vice-versa. Pour rappel, l'épuisement des billets d'Air Algérie mais aussi des autres compagnies concernant le déplacement entre les deux pays a poussé Air France à augmenter son prix. Ce dernier est proposé à 786 euros pour un aller simple seulement durant ce mois.